Voici l'histoire des nombres relatifs. Vous ne la connaissez pas Laissez-moi vous la raconter. Dans une galaxie très lointaine, une guerre fait rage entre deux peuples que tout oppose. Cette guerre dure depuis toujours. D'un côté, les positifs. On les connaît déjà. Chaleureux, optimistes, positifs quoi. D'un autre côté, les négatifs. froids, de mauvaise humeur, négatifs quoi. Quand les deux camps se rencontrent, on appelle ça une bataille de relatifs. Quand un soldat positif rencontre un soldat négatif, les deux s'entretuent. Voilà pourquoi cela dure depuis si longtemps, Il ne laisse jamais de survivants. Le positif et le négatif se sont entretués. Par exemple, lorsque trois positifs... Rencontre deux négatifs, deux positifs et deux négatifs vont s'entretuer. Il restera un positif. On écrit plus 3 plus moins 2 égale plus 1. Quand des positifs rencontrent des négatifs. Mais lorsque deux troupes du même camp se rencontrent, évidemment, elles s'allient. Par exemple, une troupe de 4 négatifs qui rencontre une troupe de 3 négatifs forme un grand bataillon. Et eh oui, un bataillon de 7 négatifs. On écrit donc « moins 4 plus moins 3 égale moins 7 » ou inversement. Comment stopper cette armée Avec des positifs par 10. Une armée de 5 positifs arriva à la rescousse. C'est la guerre. Les négatifs et les positifs s'entretuent. Seuls deux négatifs s'en sortir indemnes. Le secret des nombres relatifs est maintenant percé, il ne devrait plus avoir aucun secret pour toi.